Salut les amis astro. Alors voilà, bah on est dans la cuisine et puis j'ai une belle surprise pour vous. Alors, cette surprise, avant de vous la dévoiler, elle est dans mon dos, euh, bah je tiens à remercier un abonné, c'est quelqu'un de très généreux, euh, franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Euh, C'est presque, je suis sur un nuage, on va dire. Hein. Voilà cet abonné qui souhaite rester anonyme et je vais l'appeler par son prénom tout simplement, hein, puisqu'il y a des, des milliers de gens qui s'appellent Paul. Donc, Paul, merci beaucoup. Et Paul, alors, Paul, tu, tu m'as contacté quand j'ai lu ton email. Je me suis posé la question qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il veut qu Est-ce que, Est que j'ai bien compris euh, ce qu'il souhaite faire euh, Et puis, et puis, et puis, et puis, ben voilà. En fait, Paul, euh, tu m'offres une lunette astronomique, tu m'offres une monture euh, un EQ3, tu m'offres, euh, et c'est pas encore arrivé, ça va bientôt arriver, tu m'offres une motorisation euh, ascension droite pour le Q3, et visiblement, bon, tu m'as recontacté encore une fois. Tu souhaites m'offrir aussi un mécanisme de focus, enfin d'autofocus ou de focus électrique. Mais bon, ça, on verra après. Et euh, voilà, tu, tu, tu m'as soufflé, tu m'as euh, complètement euh, tourné la tête. Euh, je je n'y croyais pas. Et ben, c'est arrivé, c'est là. Et on va découvrir ce que tu m'as offert. Voilà le cadeau de Paul. Paul, il m'a dit, voilà, tu choisis l'instrument, moi, je te l'offre. Connaissez mon intérêt particulier pour les lunettes, j'aurais pu choisir un, un Newton, un Dobson, j'aurais pu choisir un gros, gros, gros calibre. Euh, ben voilà, J'ai choisi ça, et ça, c'est une merveille. Et puis, regardez-moi ça, regardez-moi cette belle lentille, cet objectif de 127 mm. La distance focale c'est 1200 mm, donc c'est une 127L euh, 1200 de chez Bresseur. C'est une AR, une achromatique. Mais voilà, la distance focale, j'ai souhaité à ce qu'on ait une distance focale très longue parce que pour les achromatiques, voilà, il faut une distance focale longue pour réduire le chromatisme. Voilà, et ça va me changer de ma petite LU 80 mm. Je peux prendre euh, comme ça, tranquille. Voilà, on pourrait presque croire que voilà, c'est la mini... Euh, on pourrait peut-être même la mettre dessus, ouais. Ouais, non, faut pas exagérer quand même. Hein. Voilà, donc Paul, je te remercie beaucoup. Tu m'as demandé l'euro symbolique, donc, euh, que j'ai euh, très facilement pu euh, débourser, sans problème. J'ai été très surpris par ton cadeau. Par, euh, ta gentillesse par ta, euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui fait de toi un abonné exceptionnel voilà donc euh, ce que je vais faire pour te remercier c'est que voilà j'ai je vais lancer avec cette lunette bien entendu des sessions d'observation des sessions lunaires je sais que tu es fan d'astro de, dessin lunaire et je, je pense que je vais te je, je vais te submerger de dessins lunaires. Voilà, alors je vais l'installer sur le Q3. On espère que le poids va passer parce que la MMR elle fait à peu près euh, un, pas loin de 6 kg. Et si je rajoute la lunette 50 mm, donc les accessoires qui vont avec, on a une lunette de 50 mm en, en lunette de, de recherche, mais je ne vais pas la mettre parce qu'elle est trop lourde. Je vais gagner au moins du poids. Puis si je peux si je peux retirer ce truc là et mettre comme moi j'ai fait ici sur la 80 un tapis de sol mousse très léger qui permet de gagner du poids je le ferai voilà ce que tu m'as offert également paul voilà, une monture q3 donc euh... <rire> Voilà, je pense que ce sera pas, pas trop, alors j'ai dû faire une petite adaptation puisque le Q3 en question n'était pas euh, équipé d'un système pour euh, recevoir une, une queue d'aronde, mais bon, j'ai récupéré euh, ce système de queue d'aronde que j'ai fixé, voilà. tablisse bien serré là. Voilà. Ok. On Du poids par ici. Superbe. Ça passe crème. <médicte> Mais bon, j'ai un peu l'habitude puisque j'ai longtemps eu une EQ1, j'ai posé sur mon EQ1 des tas de trucs. Bon, Ce qu'il y a, c'est que je ne fais pas beaucoup d'astrophotos, donc je pas besoin non plus euh, d'une monture euh, qui soit vraiment euh, stable à 100%. J'ai beaucoup de visuel, le visuel, on est franchement très, très tranquille. Je fais de l'astrodessin, voilà. Nickel. Hop. Voilà, voilà le petit poids rouge qui est installé, parce que sinon, on avait une lunette de 50 mm pour chercher, Ça, c'est un peu lourd surtout avec cet instrument là aussi qui pèse tout l'ensemble j'ai gagné un peu de poids. Voilà à l'intérieur vous avez également offert un Super plus seul 26 mm. Et puis, vous avez hop, voilà, deux bacs d'allonge. Simplement, Donc, moi, pour bien visser, ce que je fais, c'est que je la visse un peu à l'envers. D'abord, j'entends le petit clic qui fait que les, les filetages sont en ligne. Et après, je repasse en avant. Voilà, c'est la meilleure façon de ne pas foirer un, un filetage. Hein. C'est quand même bien ça, ce système là. Franchement, euh, j'adore. Voilà. Hop, quand on est euh, dans une position où l'équatorial est comme ça, hop, on dévisse tranquillement ici. On remet son porte oculaire dans le bon sens. On referme. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien dans cette menue, c'est ça. Regardez, hop. Vous avez ici au niveau du porte-oculaire, si on le voit bien, hop, vous avez des graduations ici qui permettent de, ben de grosso modo de faire un pré-réglage par rapport à vos oculaires. Donc, quand vous avez une mise au point, vous savez qu'avec un oculaire de 10 mm vous êtes à autant de centimètres. Voilà, vous avez une jauge hein, qui vous permet de régler tout ça. Et puis, hop, ici, hop 10 et ça nous permet de positionner le porte-oculaire correctement. Hop, on remet le frein. Voilà! Donc monstrueuse hein, la lunette, hein, franchement. Hein. Voilà. Donc là, ici, je l'ai équilibré. aussi grosse que ma tête vous avez dans le paquet aussi ceci le solaire filter qui se positionne vraiment très très bien voilà il n'y a plus qu'à attendre que la météo soit clémente alors je suis désolé pour tous ceux qui, qui attendaient du beau temps mais généralement il est de mise que quand on achète un instrument bah, il fait pas beau Voilà. Je vous laisse me donner quelques petites idées pour donner un nom à, à la Lulu. On va essayer quand même de la baptiser. Hein. Allez, on se retrouve la prochaine fois, bah, j'espère, pour une observation. Sinon, bah, ce sera euh, un épisode je sais pas, moi, de Moon Explorer ou quelque chose de, de plutôt théorique, on va dire. Alors, en attendant que le ciel se découvre. Allez, ciao, bye et Paul, merci encore. Paul, tu m'as offert cette monture EQ5 parce que quand tu as regardé la vidéo que je t'ai envoyée en avant-première pour te demander si, bon, si ça te convenait, etc., bah tu m'as dit que tu étais un petit peu euh, tristouille parce que euh, tu constatais que la lunette euh, sur la monture EQ3 que tu m'as envoyée, eh bien, tremblait énormément, bougeait énormément, oscillait au moindre. Euh, au moindre souffle de vent ou euh, petit coup sur la monture ça t'a pas plu et donc tu as cassé ta tirelire une fois de plus pour m'offrir une monture EQ5 euh, de chez skywatcher voilà euh, avec une motorisation hein, je l'ai pas encore monté mais il y a la motorisation qui va avec voilà euh, bah écoute euh... Je te suis redevable pour l'éternité. Il n'y a que ça. Voilà. Donc, euh, je te remercie énormément. Euh, tout le monde te remercie au niveau de la chaîne. Je pense que tous les abonnés vont apprécier ce magnifique cadeau que tu fais euh, à la chaîne, aux abonnés, euh, à tous les passionnés d'astronomie et d'astrodesign. Parce que à partir d'aujourd'hui, ça, ça va, euh, franchement, ça va euh, mettre énormément de boost. Euh, sur la chaîne parce que je vais pouvoir accéder à des objets célestes que je ne pouvais pas voir des galaxies, des nébuleuses euh, et puis euh, pas mal de damas à m'a ouvert, à m'a fermé euh, que, que je n'arrivais pas à voir avec ma petite 80 ou alors de façon très nébulaire euh, et non dissociée hein, comme on dit d'ailleurs euh, je vais pouvoir grâce à la motorisation pouvoir Vraiment euh, m'engager dans la voie aussi de l'astrophotographie, bien sûr astrophotographie lunaire parce que c'est mon objectif, c'est de vous offrir un catalogue euh, lunaire très euh, très fourni au niveau des vidéos et puis bien euh, sûr euh, le planétaire avec une lunette comme ça à longue focale, le planétaire c'est bijoux. franchement merci euh, et puis on verra tout ce qu'on peut faire avec, hein, voilà. Merci Paul, merci pour tout. T'es es, es incroyable, voilà. Tu es incroyable, l'incroyable Paul. Voilà. Je vous demanderai à toutes et à tous de, ben de, de le féliciter dans, dans les commentaires euh, parce qu'il le mérite, voilà. Et puis euh, parce que vous aussi vous le méritez, voilà. Merci à toutes et à tous. Allez, à bientôt pour l'inauguration et je vous je vous signale que j'attends toujours des propositions pour lui trouver un petit nom bien sympathique donc n'hésitez pas à y aller hein voilà moi j'ai envie de l'appeler la, de mon beau destrier blanc <rire> voilà le destrier blanc le white uh, horse voilà mais bon non c'est à vous de choisir voilà ciao